Dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à vous connecter à SQL Server. Mais oui, alors, entre parenthèses, ça me rappelle un bon souvenir, la première fois que j'ai essayé de me connecter avec Oracle, j'avais déjà plusieurs années d'expérience d'SQL Server, et je n'ai absolument pas réussi à me connecter avec Oracle, je n'ai rien compris à ces TSNem ou TNSnem, enfin bon, voilà, Parenthèse refermée, on parle d'SQL Server ici. Et donc, pourquoi je fais cette vidéo Parce que je sais bien au début ça peut être un petit peu compliqué, euh, quand on n'arrive pas à se connecter, au moins de diagnostiquer le problème, et eh bien ici on va voir deux ou trois options qui peuvent vous être utiles. Donc je suis dans Management Studio, j'essaie de me connecter à mon serveur, je mets mon nom et mon mot de passe, et je fais connexion. Vous avez vu une chose, on a eu une réponse tout de suite, donc ça veut dire qu'on a réussi à se connecter au serveur, il n'y a pas eu d'attente. Si on n'arrive pas à se connecter pour une question de réseau, ça va prendre plus de temps parce que le client va attendre, va essayer un petit peu de se connecter. Là, clairement, en plus on me dit échec de l'ouverture de session de l'utilisateur Rudy, c'est SQL Server qui retourne l'information, hein, on peut l'agrandir, et donc on a bien compris que le serveur nous refuse la connexion. Donc, ça veut dire qu'on s'est trompé de mot de passe ou qu'il y a un problème avec les permissions de l'utilisateur Rudy. En fait, utilisateur ici, ce n'est pas bien parce que c'est un login. Donc, à la rigueur, si ici vous êtes avec une authentification SQL Server, il est clair que la première chose que vous allez vérifier, je vais faire annuler, c'est dans votre serveur ici, vous allez dans les propriétés, et vous allez dans la sécurité, et vous regardez si vous êtes en mode d'authentification SQL Server et Windows, parce que si vous êtes seulement en mode d'authentification Windows ici, eh bien les logins SQL ne fonctionneront pas, c'est évident, même si vous pouvez les créer d'ailleurs, mais ils ne fonctionneront pas simplement parce qu'ils seront quelque part désactivés. Ok, donc, deuxième cas de figure, vous essayez de vous connecter comme ceci. Vous avez mis votre mot de passe, peu importe, et puis vous appuyez sur connexion et ça traîne un petit peu, ça peut traîner 30 secondes, une minute. Qu'est-ce que vous faites D'abord évidemment, est-ce que le nom du serveur est correct, etc. Mais si c'est un problème dans SQL Server, ce que vous allez faire, c'est vous rendre dans un outil au niveau du serveur, hein, cette fois-ci, qui s'appelle le gestionnaire de configuration ou SQL Server Configuration Manager. Cet outil va vous permettre de voir déjà ici, si le service est démarré, le service s'appelle SQL Server, ici, et je vois qu'il est démarré, il est en cours d'exécution, donc déjà ça, c'est bon, on a bien un serveur de l'autre côté. La deuxième chose que vous allez faire, c'est vérifier sur le serveur si le pare-feu est activé, parce que le pare-feu va bloquer le port, donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier, bien entendu. Ça, c'est une règle générale dans Windows ou dans n'importe quel serveur quand vous essayez d'atteindre quelque chose. Admettons que vous avez vérifié le pare-feu. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, la rigueur le pare-feu désactivé par exemple. Alors, d'où cela pourrait-il venir Vous allez regarder ici dans la configuration du réseau, ici, configuration du réseau SQL Server. Vous allez regarder dans les protocoles pour l'instance. L'instance, elle s'appelle ici MS SQL Server, c'est ce qu'on appelle une instance par défaut. Eh bien, on va regarder dans les protocoles et on va surtout regarder si TCP/IP est activé. Si TCPIP n'est pas activé, c'est normal que vous n'arriviez pas à vous connecter à distance. Sachez une chose, si vous installez SQL Server Express ou SQL Server Édition Développeur, ici TCPIP est désactivé par défaut, donc il faut que vous veniez ici, évidemment vous double-cliquez, vous mettez oui pour activer, vous faites OK, et puis vous redémarrez ici le service, vous faites redémarrer. À ce moment-là, si... Le pare-feu est OK, si TCP/IP est OK, vous devriez avoir accès à SQL Server.